Salut mes routards, là on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Où Dormir à Shangri-La <rire> Là on est au Leila Hotel, c'est un hôtel vraiment marrant parce que je vais juste vous montrer un petit peu l'état d'esprit Pour moi je l'appellerais l'Hôtel des Ubits. Oh. <rire> Regardez-moi ça Comment je fais pour rentrer obligé pas, comme ça. Ah ouais, il faut baisser la tête. Ah ouais, il faut baisser la tête ouais, ici. Ouais. Ah, alors là, c'est un truc de fou. fou. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne dans les étages et pourquoi j'avais vraiment eu un coup de cœur pour cet hôtel. Alors déjà, premièrement, le petit coup de cœur, c'est pour ces tentes. Non, mais vous rentrez dans un hôtel, vous imaginez, vous allez tomber sur des petites chambres euh, basiques, un petit lit, quelque chose de ça. Euh, vous tombez sur des tentes qui sont bien sûr moins chers voilà vous montez encore au deuxième étage et là vous retombez sur quoi sur des tentes <rire> franchement quand vous tombez sur ça là ça vous donne juste envie de de les tester pourquoi pas moi j'ai pas eu le temps parce que là, je reste qu'une seule soirée maintenant je vous montre un petit peu les chambres ça ressemble à quoi ça décape t'inquiète là vous avez quelques chambres de 3 avec vraiment un beau sommier une bonne couverture et une petite ventilation, de toute façon pas besoin de plus en général dans le Nord, il fait très frais le soir Là la chambre que j'ai eue hier soir, vraiment cool Regardez mon petit J, tout mignon Regardez moi ça Oh Je vais vous partager à 5 Vous pouvez mettre vos affaires ici, bon après il n'y a pas forcément de beaucoup de place, mais bon c'est pas trop grave Là on est dans la direction des toilettes, bon comme d'habitude, comme je vous ai dit, hein, c'est l'hôtel Dobit. Hein, bah, bah, on se retrouve toujours à avoir euh la tête contre le, contre le mur, contre le plafond, ça c'est marrant. Les douches, les toilettes, tout ça bien surélevé. Le petit coin pour discuter et petit coin fumette pour ceux qui fument. Cette nuit en soi m'a coûté 150 bahts, ce qui est vraiment pas cher. Si vous prenez les tentes qui sont ici, ça vous coûtera je crois 100 bahts à peine, ce qui peut être une très bonne expérience. Maintenant, voici pourquoi j'ai vraiment kiffé cet hôtel. C'est avec Yes. yes Hello. Vous vous rendez compte qu'elle a essayé de m'acheter avec des bananes Elle suis allé tout me avec des bananes. Non, non, non, orange. Non, non, je sais, j'ai seulement orange. J'ai ceci et ceci. Mmm. Tamlin et orange. Ooh. Yeah, thank you. Mais franchement, c'est super cool. Okay, Moi, je vous conseille juste un truc, venez ici, c'est pas cher. La gérante, elle est super cool. Uh -huh. Tout le monde est vraiment cool ici. Et, uh, et puis voilà... Les try your curry. Uh -huh. Hein Le curry. Yes. Ah, yes! yes. Ah, elle est super cool, elle m'a fait un, un bon petit curry et je vais le tester. Bon, d'ici là, on se dit à la prochaine. Maintenant, vous savez où dormir si vous allez à Shanghai. Allez, salut tout le monde!